La valeuse de Grinval est la première valeuse au sud-ouest de Fécamp. De chaque côté de l'escalier qui descend à l'estran, on observera des craies à silex rapportées à des séismites. Les séismites sont des roches sédimentaires qui ont enregistré, peu après leur dépôt, les effets d'un séisme, il vaut mieux dire d'un paléoséisme. Deux niveaux sont ici supposés être des séismites. C'est la forme et la disposition particulière des silex qui permet d'avancer cette hypothèse. À la base de la falaise, deux triplés de silex sont bien apparents. Le triplé inférieur est fait de silex noir, celui du dessus est fait de silex gris. Entre ces deux triplés se place un niveau de silex particulier, verticaux, qu'on appelle paramoudra. Certains paramoudras sont d'origine biologique, d'autres, comme celui-ci, seraient d'origine mécanique. Le rax représenterait une cheminée d'échappement de fluide à l'intérieur de la boucrayeuse lors du passage de l'ébranlement sismique. La silicification ultérieure de cette discontinuité verticale aurait produit le paramoudra. Regardons maintenant au-dessous du triplet de silex noir. Il s'y place une séismite antérieure à celle comportant les paramoudras que nous venons de voir. Le monde silex basal n'apparaît pas continu comme les silex sous-jacents. Il est constitué de blocs disjoints qui pour certains sont basculés par rapport à l'horizontale. À l'origine, ce silex était tabulaire, parcouru d'un réseau de terriers de l'ichnogendre Thalassinoides. Il s'est disloqué sous l'effet d'une vibration. En observant la craie au-dessus, on note un mince niveau marneux formé de petites lamines. Ce niveau pourrait représenter un épisode de décantation succédant à la remise en suspension de la boue crayeuse lors du choc sismique. Le niveau marneux daterait précisément la séismite inférieure.